Chers traders et investisseurs, lundi 2 mars, bonjour. Alors la situation n'est pas brillante. Nous avons vécu un rebond du chat mort ce matin. Les marchés ont ouvert avec 2% en début de matinée. Et après avoir gagné ces 2%, ils sont repassés au fur et à mesure de la matinée en territoire négatif. Donc c'est très simple. La peur domine et un marché qui est régi par la peur est totalement incontrôlable. Donc il est totalement impossible de faire la moindre prévision et croyez-moi, personne ne peut en faire. Attendons que les choses se calment. Aucun spécialiste, le meilleur soit-il, ne peut prédire l'avenir à court terme. Qui saura si le DAX, dans les jours qui viennent va gagner ou perdre 200, 300 ou 500 points. Personne N'écoutez, personne pour le moment en fonction des nouvelles qui sont les nôtres et de, de, du, du degré d'information qui est le nôtre. Donc seul le day trading, à condition d'être très affûté et roi, dans ce contexte, ce matin, nous avons réalisé un quasi-strike avec 9 trades gagnants sur 9 accompagnés de 7 médailles. Voyons comment sera l'après-midi. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée et à demain.